Hop, hop. Euh, voilà, donc euh, Donc, HTML pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc Ruby à la base. Euh, donc, euh, donc l'idée, c'est, euh, pour ceux qui connaissent un peu Rails euh, ou Ruby, euh, c'est un peu la même chose qu'en Django. Donc, vous imaginez que vous avez du, euh, du HTML dans lequel vous voulez rendre. Euh, donc, typiquement, bon, vous avez votre, votre blog là. Et vous avez un objet euh, post avec un title, un subtitle, un content, et vous voulez faire un fichier HTML avec. Et donc en Ruby, le, le truc s'appelait ERB, et vous mettiez du, euh, vous mettiez votre code HTML comme ça, avec euh, cette syntaxe chelou avec les, les pourcents égal là qui vous permettent de mettre du, des bouts de Ruby quoi. Et, euh, et donc la, la, la communauté euh, Ruby a bossé sur un truc qui s'appelle HTML. Euh, et, euh, et donc l'idée c'est de rendre le, rendre le truc beaucoup plus léger. Euh, et donc le, le principe c'est que bah, le, vous utilisez le white space pour euh, faire vos, vos délimiteurs. Genre euh, là comme section et indenté comme ça, bah, elle, tout, tout bloc indenté fait partie de la section. Et du coup pareil, vous n'avez pas besoin de former les, fermer, les, fermer les tags et pareil si vous voulez faire un div avec une classe qui est un truc qu'on fait euh, très très très souvent en, en HTML ben vous mettez juste content et ça vous fait le div euh, vous avez la même chose avec un dièse qui va vous faire un, un div avec un ID euh, voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir une syntaxe euh, complètement ad hoc pour écrire du HTML qui est très très très légère et, euh, et donc en fait ben, j'avais euh, j'avais vu des gens faire ça. En, vu des gens faire ça en, en Ruby. j'étais un peu jaloux parce que, euh, parce que bah, je trouve ça beaucoup, beaucoup plus lisible et, euh, et surtout, bah, vous n'avez pas de possibilité de faire du HTML euh, invalide, quoi. Donc, euh, le HTML qui sera généré, il sera toujours valide en fait. Vous aurez jamais des. peut-être des problèmes du genre, vous n'avez pas mis de de halt dans votre dans votre tag image, mais vous n'aurez pas des des, des H1 par fermé ou des trucs comme ça. Quoi. Euh, voilà. Et puis en plus, voilà, on est en Python, on aime bien, euh, j'imagine, le, le fait que les, les blocs soient juste un clin d'attention. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Et donc j'ai cherché euh, sur des projets perso euh, bah, un peu l'équivalent en Python. Donc j'ai un peu galéré et j'ai trouvé celui-là. Euh, donc il s'appelle euh, MLP, Django-MLPY. Donc, c'est euh, vraiment, euh, vraiment un port de, du, du truc HTML euh, mais pour, euh, pour Python. Et donc, voilà, vous avez le même principe, comme je disais, voilà, vous avez un, là, si vous mettez un point et un dièse, ben, ça vous fait un div avec une classe et un LD. Euh, donc, il faut bien lire la doc pour, pour expliquer euh, comment ça se utilise dans Django. Et euh, le, le point qui est un peu pénible, c'est que ça ne marche pas à l'extérieur de Django. Euh, donc pour citer d'autres projets, il y, a, il y a des gens qui ont fait PugJS qui, qui, qui a un peu la même idée. Euh, voilà. C'est un peu la même idée, euh, j'ai pas trouvé de bonne implémentation de Pug en Python. Euh, et j'ai pas trouvé de, de, de trucs à MLP en, à l'extérieur de Django. Euh, mais du coup, voilà, si vous faites du Django, bah, ça marche assez bien. Euh, Qu'est-ce que j'avais prévu Ouais, ben bah voilà, j'ai pris une petite petite démo en live. Donc là, c'est le donc ce que vous voyez là, euh, c'est le bah, c'est le HTML qui correspond à euh, ce que j'ai mis ici. Euh, hop, voilà. Donc c'est un c'est un gestionnaire de tout do euh, tout bête. Hein. Donc euh, vous avez trois tout do et vous avez le HTML qui va avec. Euh... Et donc, bah, euh, ça marche assez bien. Il y a les... Pour ceux qui connaissent euh, la, la syntaxe Django, vous avez des blocs comme ça et juste tirer -bloc et l'indentation. Euh, vous avez notre, euh, notre ami le CSRF token qui est juste là, euh, comme ça. Et euh, bah, ça fonctionne assez bien. Euh, c'est assez agréable à éditer. Je trouve ça très lisible. Euh, le seul petit truc, et c'est là où je vous encourage. Euh, à checker ça si vous voulez utiliser un, un de ces outils c'est qu'est ce qui se passe si vous faites une erreur de syntaxe euh, donc là vous voyez il euh, manque un guillemet après le après la fin de poste et du coup si je rafraîchis la page bah, c'est pas du tout trivial de de, de savoir ce qui s'est passé euh, django là il fait ce qu'il peut euh, pour donner une, euh, un bon message d'erreur mais bon il peut pas quoi c'est on a vraiment forcé la syntaxe AML dans le système Django et du coup euh, du coup, les messages d'erreur sont un peu pourris. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le seul, euh, le seul reproche que j'ai fait que j'ai à faire à ce machin-là. Euh, voilà, je ne l'ai pas testé avec d'autres développeurs, donc je ne sais, euh, sais pas ce que ça donne dans une équipe de gens qui, bah, qui sont pas moi. Mais, euh, mais voilà, je recommande euh, au moins d'essayer et de voir, euh, de voir un peu à quoi ça ressemble. Euh, voilà. L'autre truc que je voulais montrer pour finir, c'est. Euh, donc c'est marqué dans la doc ça, mais voilà, il faut faire un peu gaffe. Euh, si vous voulez que les, les trucs sympas de Django soient accessibles dans vos templates à euh, ML Python il faut, faut, faut se taper un peu de configuration de template mais ça se fait bien euh, voilà bah c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur, euh, sur ça Hop. Euh, il y a une bon, question il n'y a une question, cool ouais. les intégrateurs doivent détester ça j'imagine <rire> Euh, ouais, je sais pas. Je, je, comme je disais, hein, moi, je, je, je, je l'ai vraiment utilisé dans les projets où je suis tout seul, où je fais, je fais tout. Donc, ouais, je sais pas ce que ça donne. Moi, euh... voilà. bon, en tout cas, j ai, j ai... Enfin, honnêtement, j'aime beaucoup. Après, euh... ouais, voilà. <rire> J'ai pas plus de retours d'expérience comme ça. Et euh, une autre question qu'est-ce euh, qu que ça fait si on veut intégrer des propriétés qui ne sont pas HTML par exemple, euh, si c'est lié à des frameworks JavaScript particuliers comme AngularJS, React, etc., où ça utilise des noms, de... des noms comment dire d'attributs, de... genre des data -tirés quelque chose, mach... est-ce que c'est prévu par le par le? le... Ah, dire, euh... le ouais, en fait bah, en fait vous pouvez mettre euh... je peux vous le montrer un peu dans le je vous remets le le truc euh... donc en fait euh, là typiquement ce que j'ai mis euh... donc en fait ça c'est un c'est un, une balise forme ouverte. Euh, et donc, je peux, mettre les, je peux mettre les attributs HTML que je veux. Quoi. Donc là, j'ai un ID, un action et une méthode, mais, euh, mais je pourrais tout à, tout à fait avoir en data tiré quelque, euh, que bah, hein. euh, quelque chose. Je pense que ça ne poserait pas de problème. On peut essayer. Data truc, quelque chose. Je pense qu'il ne va pas poser plus de problème que ça. Donc voilà. Donc, j'ai bien mon... Hop. Je sais plus dans quoi je l'ai mis, dans le formulaire. formulaire. Bon, je sais plus où il est. Mais bref, voilà, ce, ce, ça fonctionne, quoi. Oui, la data truc. On le sais. voit, ouais. <rire> Donc, euh, après, euh... Ça, ça c'est pas un souci. Euh... Et c'est pareil, fin, quand vous faites du, euh, le truc que j'aime bien, c'est que quand vous faites du CSS, ben, vous avez le, et typiquement, j'utilise un truc qui s'appelle Pure et euh... La, la syntaxe avec le point pour la classe et le dièse pour l'id, c'est la même qu'en CSS. Donc Moi, ça m'aide beaucoup parce que je n'ai pas l'habitude de faire du CSS. Et du coup, d'avoir euh, ce truc-là dans mon code Python que je connais bien, euh, c'est utile. et eh ben super. Il n'y a pas d'autres questions. Euh, merci, Dimitri, d'avoir euh, pris au dépoté une présentation supplémentaire pour ce soir. Ça nous fait plus tous plaisir. ouais voilà. Ben... <rire> Je suis pas drôle, hein, si jamais quelqu'un essaye euh, dans un projet à lui euh, qui voit ce que ça donne. Euh... Ouais, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est Honnêtement, ça enfin, je trouve le, le code est beaucoup beaucoup plus visible. Quoi.